Bonsoir, bienvenue dans ma chaîne. Euh, je présente des témoignages de médiumnité. Euh, médiumnité qui n'est pas toujours ce qu'on croit. Euh, bien souvent, quand on rencontre des gens médiums, on s'imagine qu'ils ont la vie facile ou, euh, ou que, que leur don leur est tombé du ciel euh, comme un cadeau. Euh, moi, je viens seulement éclairer, euh, éclairer le chemin des médiums de certains médiums, parce que peut-être pas tous vivent la même chose, mais euh, la difficulté que c'est pour acquérir ce don-là et, et, et comprendre ces facultés-là. Euh, on ne on m'a pas, on, on pas donné les choses faciles, euh, et donc je viens partager ça dans mes vidéos, euh, et aussi vous expliquer comment est-ce que mes dons sont apparus. Euh, donc si vous êtes intéressé euh, par mes petites vidéos témoins, euh, je vous invite à cliquer sur la petite cloche en bas pour être averti des vidéos et à vous abonner à ma page euh, pour continuer à voir la suite de mes vidéos et voir ce que je fais à côté. Voilà. Je continue la suite de ma petite histoire avec euh, cette dame qui est repartie avec la moitié de mes capacités. Capacité qui en fin de compte était simplement euh, une protection euh, que j'avais besoin pour évoluer avec, avec, pleinement, avec pleinement toutes mes capacités. Et donc cette protection j'y ai pas eu droit pendant très longtemps euh, parce que cette personne détenait euh, ma protection que je lui avais donnée. Euh, je n'ai pas écouté l'ange qui m'avait dit de m'en méfier. Quelques années plus tard, euh, quand je suis devenue adulte, au début de l'âge adulte, euh, je, marche, euh, je marche vers la maison d'une amie. Je passais du temps avec une amie chez elle. Euh, j'étais pas bien, j'étais un peu désorientée, euh, je ne savais pas trop ce qui se passait. Et on arrive chez elle, et je m'assois dans son fauteuil. Et puis je suis sur mon GSM en train de pianoter. Je l'attends parce qu'elle est en train de prendre sa douche euh, ou faire quelque chose. Enfin bref, mais je sais. Enfin voilà. Et, euh, et juste avant qu'elle aille, qu aille prendre sa douche, elle vient vers moi. Elle, elle me regarde. Elle me dit Laure, tu as plein de petits points sur ton visage, partout sur tes bras. Je regarde mes bras. Rien. Et je dis, mais t'es sûre Parce que moi, je vois rien, quoi. Elle me dit, oui, oui, je suis sûre, t'as plein de petits points rouges partout sur tes bras et sur ta tête. Je regarde encore, je vais me regarder dans le miroir, je vois rien. J'ai commencé à paniquer, j'avoue. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais le savoir plus tard, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, elle m'a vue avec plein de petits points sur le corps, sur le visage, etc. Alors que moi, je ne le voyais pas. Soit. Et donc elle a été prendre sa douche et moi je l'attends, je ne fais pas attention à ce qu'elle m'a dit et je continue à pianoter sur mon GSM. Puis elle arrive, il faisait beau dehors, je lui dis écoute viens on va faire un tour, euh, on ne va pas rester à l'intérieur, il fait beau. Elle me dit d'accord et donc euh, on est sorti pour aller au petit parc derrière chez elle et sur le chemin je me, je me sens accompagnée d'un être de lumière à côté de moi. Euh, ça m'interpelle parce que je le vois vraiment nettement, clairement, alors qu'avant, euh, je les voyais qu'en rêve. Euh, et puis, euh, là, ma télépathie commence. Euh, ma télépathie commence et je lui demande, euh, je lui demande ce qu'il fait là, en fait. Euh, et il me demande d'aider une personne en particulier. Est-ce que j'aiderai cette personne-là euh, D'abord, je lui dis, c'est qui Parce que je ne connais pas cette personne-là. Je n'ai pas de personne qui s'appelle comme ça dans mon entourage. Euh, et il me dit, tu la rencontreras. Je dis bah ok, de toute façon, c'est sais pas, pas pour maintenant. Donc, euh, je n'ai pas à m'en faire. Je ne me tracasse pas plus que ça. Mais j'admets quand même que dans mon petit cerveau, ça commençait à dérailler tout doucement. Euh, j'avais 19 ans, j'avais 18 ans à cette époque-là. J'avais vraiment 18 ans à cette époque-là. Je travaillais pour son patron, pour son père. Euh, et donc, il arrivait qu'on se croise de temps en temps. Euh, et puis, euh, j'ai eu tout un parcours chaotique. Euh, où j'ai vraiment dû puiser dans toutes les forces que j'avais pour lutter contre euh, tout ce parcours-là euh, et en sortir vivante comme je suis aujourd'hui. Euh, et puis sur ce chemin-là, qui est un peu euh, très tumultueux et très chaotique, euh, un jour, euh, je pianote sur les groupes Facebook, etc., un peu à gauche, à droite, et euh, j'échange un peu avec une personne qui organise des formations euh, et il me dit que ça serait intéressant que je vienne à la formation, que c'est pas loin de chez moi. Donc euh, je me dis ok, si c'est le temps de reprendre des formations, pourquoi pas, allons-y quoi. Euh, et donc je lui donne mon numéro de téléphone, on s'appelle, euh, il me dit écoute, euh, si tu veux, on peut se rencontrer là tout de suite dans l'immédiat, chez la personne en question, chez qui on organise les formations. Et comme ça, tu pourras un peu discuter avec elle. Je dis, ok, pas de souci. Moi, j'ai rien de spécial à faire, donc euh, je me prépare euh, et je vais jusque là. Effectivement, ce n'était pas loin du tout de chez moi. C'est à 20 minutes à pied de chez moi. Euh, donc, je vais jusque là et je rencontre cette dame. Euh, et en la rencontrant, euh, en, en se présentant, je me dis, mais tiens, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part, c'est bizarre. Et en plus, en regardant cette personne-là, elle m'avait pas l'air si, si, si inconnue que ça en fait. Euh, et il euh, et y a eu tout un parcours avec elle où euh, je lui proposais. Euh, je lui proposais mes services d'accompagnement des personnes en difficulté qu'elle accompagnait. Et donc, j'étais un peu euh, son acolyte, j'ai envie de dire. Euh, mais ça a, été, ça a été aussi trois années très difficiles pour moi, euh, parce que euh, mes idées n'étaient pas toujours très claires. Je ne savais pas ce que je faisais là. Je ne savais pas comment gérer ma situation. Je ne savais pas comment faire pour, euh, pour, pour aider les autres. Euh, j'essayais de créer des liens d'amitié, c'était plus facile pour moi, mais à côté de ça, je, te, je répondais aux appels d'aide, et enfin, ça a été très compliqué pour moi. Euh, et puis, un jour, euh, je décide d'aller voir euh, un thérapeute spirituel, euh, parce que j'en ai marre d'être confrontée à des esprits, ou, ou, à, ou, à, ou à des esprits de toutes sortes, et, et d'être euh, décontenancée complètement euh, à cause de ça. Et donc, je vais voir ce thérapeute spirituel. Et plus... j'ai eu plusieurs rendez-vous avec lui, jusqu'au jour où, euh, un jour, je suis dans cette maison communautaire et mon thérapeute spirituel m'appelle. Et là, ça me fait tilt. Toute l'histoire me vient en tête. Le rêve que j'ai fait avec elle, la moitié du don que je lui ai donné. Euh... L'ange qui me demandait d'aider cette personne-là quelques années auparavant. Et je me retrouve là, en plein milieu du, du, du jardin, avec un ultimatum en face de moi qui me disait « Qu'est-ce que je fais Je l'aide ou je ne l'aide pas Qu'est-ce que je fais ?» Ceci dit, j'ai quand même retourné le couteau dans la plaie, parce que euh, les trois années venaient à bout et je me dis « Là, ça fait trois ans que j'essaye de l'aider. Ça fait trois ans que j'essaye de mettre des choses en place avec elle. Ça fait trois ans que, que, que je me tue littéralement euh, pour que les autres s'en sortent. Euh, là, c'est bon, j'ai donné. Quoi. Je tourne la page et, et tant pis. Et puis, même si elle a ce, ce, ce, cette soi-disant euh, moitié de don bah, qu'elle la garde et qu'elle en fasse ce qu'elle veut, euh, moi, euh, moi, je pars de là. Parce que euh, dans, sa, dans, dans, dans cette propriété-là, je me sentais de moins en moins en sécurité à cause d'esprits malveillants qui, qui tournaient dans les parages. Euh, bien que je me sentais protégée parce que je suis de religion musulmane, mais, euh, mais, mais ça ne m'allait pas, quoi. Ça m'allait pas du tout de rester là. Euh, et j'ai claqué la porte, clairement. J'ai claqué la porte. Euh, et m'est venu une espèce de, de colère incontrôlable. J'avais vraiment envie d'aller attraper cette personne-là et de lui dire, tu te rends compte de ce que tu m'as fait Tu te rends compte que tu m'as volé Tu te rends compte que... Tu te rends compte que... Mais je, en moi, je me suis dit, mais... Je vais arriver devant cette personne-là Je vais lui dire tout ça elle va, dire, elle va me dire, mais elle est complètement folle On, on s'est connus il y a trois ans, qu'est-ce qui se passe Tu veux me raconter, etc. Enfin... Bref, moi, j'avais pas envie de retourner en arrière, donc j'ai rien dit du tout. Enfin, j'ai rien dit du tout, j'ai gardé ça pour moi. Mais ma colère a duré pendant, pendant pas mal de temps.